Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Oui, je sais, j'ai eu du retard dans la livraison de la vidéo concernant la victoire écrasante du Paris Saint-Germain face à Lille. Mais attends, Lille, qu'est-ce que ça veut dire en anglais Ça veut dire petit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là On leur a montré que eux et nous, on n'a rien en commun. Tu comprends Tout ce qu'on a en commun, c'est notre métier. Et encore, on a bien vu que c'était des Lilles <rire> dans le football. Ils sont trop Lille. Tu comprends Hein Qu'est-ce qu'ils veulent nous, nous, Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ce soir hein Nous montrer que ils peuvent jouer au ballon Ils ont mis un but, juste pour qu'on arrête ce massacre. Hein tu te rappelles, Brésil-Allemagne, ce, qu ce que le Brésil a subi. Les Allemands, ils ont dit, bon, stop, on laisse marquer un but. C'est ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain joue avec un tel sérieux, tu as l'impression que le football, c'est vraiment un travail. Tu comprends ce que je veux dire Mbappé, le, le, le match a commencé. Moins de 10 secondes, il te met un but. Messi, qui met des passes décisives, alors que le match, l'arbitre, il a même pas sifflé de, il a même pas fini de siffler, hein. Le, les supporters ne sont même pas encore assis. Tu entends ce que je te dis, hein? Les supporters sont pas assis. Même toi, à la maison, le match, il a commencé, tu vas te chercher un petit verre, tu vas te chercher un petit truc à manger. Tu reviens, il y a déjà un zéro! Hein? Donc là, là, Neymar, ce que tu nous as dit au début de saison, comme quoi tout allait rentrer, Oh là là Mais qu'est-ce qui se passe, toi Hein Les passes décisives, les buts, les... Oh là là C'est là, trois matchs, combien de buts Hein Oui <rire> Non, mais... Non, les gars, là, sincèrement, il va falloir commencer à ravaler votre salive. Vous vous êtes moqué pendant des années, quand même, du Paris Saint-Germain. Mais là, bon, c'est que le, le championnat, on va pas parler de la coupe aux grandes oreilles. On va pas commencer à porter l'œil. Tout ce que je sais, c'est que là, là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, aucune, je dis bien... Aucune équipe de la Ligue 1 nous arrive à la chute Et vous allez me dire, oui, c'est normal, vous êtes le Qatar Saint-Germain, regardez tout ce que vous avez acheté. Et alors? Vous n'avez pas des jambes et des pieds? Hein? Vous n'avez pas tout ça? Vous n'avez pas le, le. Vous respirez pas la même air que, que nos joueurs? Vous êtes en train de dire qu'à Paris, l'air est meilleur? Hein vous êtes en train de nous expliquer que les ballons à Paris, ils sont meilleurs que chez vous? Le, le seul truc. Vous puez tous la merde. Tu comprends Là, on vous a montré. On est parti chez vous. Chez les Lillois. Tu te rends compte Chez les petits, toi. <rire> les, les Lilles. Les petits, là. Les petits Lilles. Comme ça. Les Lil, les Lil Wayne. Tout ça. Lille Baby. On est parti chez eux. On les a fracassés bien comme il faut. Regarde-le. Bamba, il était là en clip. Frappé. On les a fracassés. Tu penses qu'ils peuvent nous regarder Hein Là, ils vont rentrer chez eux. Écoute-moi. Ils vont rentrer chez eux leur femme va leur dire, tu dors au salon. Ils vont leur dire, tu dors au salon. On peut, toi, tu es, es père de famille, tu ne peux pas te faire humilier comme ça. 7 buts à 1. Hein? Le ballon, ça veut dire, ils ont fait combien d'engagements pendant le match 8 engagements. Hein? 8 Tu te rends compte Premier. Engagement, but. Ils refaient engagement encore. 8 fois Quelle dinguerie Oh là là, en tout cas, les Lillois, sachez que euh, c'est pas grave. Hein? C'est normal ce qui vient de se passer. Voilà, donc là, pendant des années, on ne jouait pas sérieusement contre vous et vous commenciez à prendre la, la confiance, à dire « Ouais, voilà, euh, je ne comprends pas, le Paris Saint-Germain, ils ont toutes ces équipes. Et, »« et, et, Ouais, voilà, maintenant, quand on commence à jouer sérieux, vous pleurez. »« hein, Vous commencez à pleurer, ouais, non, c'est de la triche. »« ouais. Mais, mais, mais, tu fermes ta bouche. »